Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, Monsieur Sevdalov de la chaîne TV. Alors aujourd'hui, on va voir un autre cours de communication progressive du français niveau débutant. Alors comme vous savez bien, ce manuel, ce livre il est destiné uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et aussi les adultes qui ont un niveau débutant de communication. Alors il vaut mieux de communiquer progressivement en français. Et bien sûr, avec 270 activités pour les aider. Alors, programme d'aujourd'hui, mes chers, c'est interdire, je crois, oui, c'est autoriser, interdire, côté renseigner, se ce renseigner, c'est ce qu'on appelle le grand chapitre. Hein, comme acte de parole, on a autorisé, interdire, et, comme situation dans une station de ski. Et côté grammaire, c'est aider plus addictif et vocabulaire ce qui pisse. n'oubliez pas s'il vous plaît si vous aimez bien ces vidéos sur notre chaîne il vaut mieux de les partager partout dans le monde que tout le monde doit tout simplement euh, participer s'abonner n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre des likes, des commentaires comme ça pour qu'on puisse euh, améliorer aussi les vidéos alors page 44 euh, oui alors, allons-y, page 44. Voici autorisé interdit. Je vous demande tout simplement d'observer bien cette image. Il s'agit ici des stations de ski. Nous sommes en hiver, des vacances hibernales, c'est-à-dire des vacances d'hiver. Alors, il y a Virginie, euh, Virginie avec son fils. Et voici l'employé en dialogue. Son fils qui s'appelle Bastien. Bastien. Alors Virginie, avec cette carte, est-ce que nous pouvons toujours lorsqu'on veut des, des informations, des renseignements, il faut poser des questions de cette façon. Est-ce que est-ce que nous pouvons, est-ce que nous pourrions, voilà. Avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces, ré, ces remontées mécaniques? Voilà. Regardez s'il vous plaît ici, voici des remontées mécaniques hein? Et on a plusieurs ici euh, au sommet de la, mont... la colline hein? Vous voyez, il y a des pentes ici Bon, avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques Oui, bien sûr, ce forfait vous permet de prendre toutes les remontées de la station oui, bien sûr, ce forfait vous permet, vous permet, c'est ce qu'on appelle ici autoriser ou permettre. Oui, bien sûr, ce forfait vous permet de prendre toutes les remontées de la station. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche Voilà, regarde ici, un type d'avalanche, hein? ça veut dire la tombée de la neige. C'est très dangereux quand même. Alors, est-ce qu'il y a des risques d'avalanche Oui, il est strictement interdit de faire du ski hors-piste. C'est dangereux. Hein il est strictement interdit. N'oublie pas, il est strictement interdit. Il est définitivement interdit. Alors, on continue, Bastien, le fils de Virginie. Maman, est-ce que je peux prendre la piste noire non, mon chéri, pas question, il est trop difficile pour toi. Alors, tout simplement, ici, la maman refuse, hein, euh, de, elle refuse que son fils euh, prend la piste noire. Non, mon chéri, pas question, il est trop difficile pour toi, tu peux prendre la rouge si tu veux avec nous. Est-ce que c'est autorisé de faire de la luge sur la piste verte Oui, regarde, tu peux faire de la luge sur la piste là. Alors l'employé tout simplement répond gentiment, comme d'habitude, à, à n'importe quel client, cliente ici Virginie, est venue, euh, comme d'habitude, pendant les vacances d'hiver, dans une station de ski, pour, pour passer de bons moments, ensemble avec son fils, qui s'appelle Bastien. Alors, il pose des questions à un employé, comme l'exemple de, est-ce que nous pouvons, répète avec moi s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons, voilà est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques, est-ce qu'il y a des risques d'avalanche hmm. Bastien, à son côté, bien sûr, pose la question à sa maman. Il dit « Est-ce que je peux prendre la piste noire »« Est-ce que c'est autorisé de faire de la luge sur la piste verte ?» Mais ici, si, il pose la question à l'employé. Alors, c'est la même chose pour vous. Il vaut mieux de vous habituer à poser des questions à n'importe qui, et surtout à l'employé dans une station de ski, par exemple, de cette façon. Alors, répète avec moi, s'il vous plaît, le dialogue. Avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques Voilà, c'est très bien. Oui, bien sûr, ce forfait vous permet de prendre toutes les remontées de la station. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche Très bien, oui. Oui, il est strictement interdit de faire du ski hors piste. C'est dangereux. Maman, est-ce que je peux prendre la piste noire? Non, mon chéri, pas question. Elle est trop difficile pour toi. Tu peux prendre la roue si tu veux avec nous. Bastien encore. Est-ce que c'est autorisé, est -ce est autorisé de faire de la luce sur la piste verte? Oui, regarde, tu peux faire de la luce sur la piste là. C'est bien. Alors, ici, comme résumé, on a déjà vu Virginie et son fils sont venus à une station de ski pour passer des vacances d'hiver. Elle pose des questions à l'employé et ce dernier répond gentiment à toutes, à toutes les questions. Maintenant, manière de dire dans cette situation d'autoriser et interdire est-ce que je peux moi, je pose une question. Est-ce que c'est euh, permis? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que je peux? Est-ce que nous pouvons? Hum? Est-ce que c'est autorisé de? -ce que ça, cette façon ici, c'est un peu familier. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'il est autorisé de? Oui, il vaut mieux l'utiliser de cette façon. Est-ce qu'il est autorisé de? Alors répète avec moi s'il vous plaît est ce que je peux est ce que nous pouvons est ce que c'est autorisé de ou est ce que il est autorisé de il n'est pas défendu il n'est pas interdit voilà. oui tu peux oui vous pouvez oui cela vous permet de non non tu ne peux pas non, vous ne pouvez pas. Non, c'est interdit. C'est strictement interdit. Non, il est strictement interdit. de. Non, pas question. Non, pas question. Alors, répète avec moi, alors. Est-ce que je peux Est-ce que nous pouvons Regardez ici, s'il vous plaît, la flèche, suivez la flèche, hein? suivez la flèche, nous sommes ici, hein? Est-ce que c'est « autorisé de » Est-ce qu'il est « qu autorisé de » Oui, tu peux. Oui, vous pouvez. Oui, cela vous permet de. Non, tu ne peux pas. Non, vous ne pouvez pas. Non, c'est interdit. Non, non, elle est strictement interdite. Non, pas question. C'est bien. Alors, oui, manière de dire, c'est une façon de mieux apprendre les expressions pour mieux communiquer. Alors, maintenant, grammaire. C'est et il. C'est plus adjectif, et les plus adjectif, plus l'infinitif. Par exemple, c'est interdit, c'est possible. C'est interdit, ça veut dire c'est défendu, on ne peut pas. C'est possible, ça veut dire on peut, tout simplement. Ce n'est pas facile, ça veut dire c'est difficile, c'est dangereux, ce n'est pas autorisé, ça veut dire tout simplement que c'est interdit. Voilà. On peut dire aussi il est plus adjectif, plus infinitif, par exemple, il est interdit de photographier il est important d'avoir un équipement adapté. C'est interdit de stationner ici, forme incorrecte mais très courante. A déjà vu c'est interdit et on dit il est interdit il vaut mieux d'utiliser il est interdit de stationner ici alors répète avec moi c'est interdit ou mmh. c'est possible ce n'est pas facile c'est dangereux ce n'est pas autorisé c'est défendu. ça veut dire c'est interdit et est interdit de photographier, il est important d'avoir un équipement adapté, c'est interdit de stationner ici. Voilà. Vous avez bien compris maintenant comment euh, comment exprimer, autoriser, interdire cette fois, d'après cette vidéo. Vous pouvez s'il vous plaît vous abonner si vous, avez, si vous aimez bien sûr ces vidéos, sur notre chaîne g communic TV, ou cliquer sur, la, sur le bouton like ou sur la cloche pour avoir de nouveautés à chaque fois. Alors maintenant, côté vocabulaire, s'il vous plaît. On a ici une liste de vocabulaire mieux d'apprendre aussi. Les sports d'hiver. Les sports d'hiver, tout ce qui est rapport avec l'hiver. Côté sport, bien sûr, comme ski. Une station de ski. Faire du ski. Du ski avec pas Y. Y, c'est anglais. Mais I, c'est français, station de ski, faire du ski, du ski de fond, de la luge, prendre les remontées mécaniques, la neige est bonne, un risque d'avalanche, oh, une avalanche très dangereuse, surtout au pied de, de la colline. Prendre les remontées mécaniques, la neige est bonne, un risque d'avalanche, une avalanche dangereuse, Et une piste bleue, Rouge ou noir Il y a des pistes. Tout ce qui est vert. Tout ce qui est... Noir, non. Noir, c'est un peu dangereux. Bleu, c'est autorisé. Rouge, un peu. Vert, c'est beaucoup mieux. Faire du ski. Je fais du ski. Ça veut dire skier. Hors piste. Ça veut dire à l'extérieur des pistes. C'est dangereux. Un forfait. Ça veut dire une carte d'abonnement. Une carte ou un abonnement. Voilà, tout ce qui est rapport avec la situation aujourd'hui alors voilà c'est fini pour aujourd'hui on a déjà vu renseigner se renseigner côté autorisé interdire. on a déjà vu ce qui se passe ici dans une station de ski il y a Virginie son fils Bastien qui se renseigne auprès de l'employé euh, tout ce qui est rapport avec la station de ski voilà c'était avec vous, M. Youssef Dallel. Je vous demande tout simplement de vous abonner sur notre chaîne. n'oubliez pas de cliquer sur « Like » sur les vidéos et de partager partout dans le monde. Pour que tout le monde puisse participer aussi à leur prochain programme. Qu'est-ce qu'on a Côté renseigné, sur renseigné. Cette fois, c'est « Vérifié ». C'est côté 12. Acte de parole, c'est « Vérifié ». Comme situation dans une station balnéaire, cette fois. Balnéaire, balnéaire. Cette fois, on en a déjà vu dans une station de ski. Maintenant, dans une station balnéaire. On va changer un peu la saison. On va voir maintenant saison d'été. Tout ce qui a à voir avec l'été. Alors complément de nom, côté grammaire, nager, piscine, tout ce qui a à part avec l'été. Soleil, qui brûle, fond. fond du ciel, c'est bien. Le ciel est bleu, voilà. Tout est bien allongé, tout est bien reposé, tout, tout, tout, tout ce qui n'a pas avec l'été. Dans une station balnéaire, c'est l'association que je vous propose pour de la prochaine vidéo. Acte parole, c'est vérifier, et le thème, c'est renseigner, se renseigner. Au revoir et à la prochaine.